bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau live alors mmh. cette fois ci ouais cette fois ci ce live est un petit peu spécifique euh, puisqu'on va avoir une pensée et on veut aujourd'hui prendre le temps d'échanger avec ceux qui, qui, qui ont le sentiment d'avoir euh, énormément travaillé cette année qui ont tout donné et malheureusement qui, euh, on n'a pas réussi à, à franchir le cap des écrits cette première barrière là qui peut être assez compliquée à, à, à passer donc, les résultats des épreuves d'admissibilité hein, ont été euh, euh, publiés il y a maintenant quelques semaines, parce que vous voyez, voire euh, presque plus d'un mois les hein, oui. pour les premières. Euh, alors, je sais que tout le monde n'a pas eu ses notes euh, quand on n'est pas admissible. Alors, déjà, c'est un coup d'apprendre la nouvelle. Et, euh, et puis, on a impatient d'avoir ses notes, surtout de savoir ce qui a pêché. Alors, toutes les académies ne les ont pas communiquées, tout particulièrement cette année, d'ailleurs, je trouve. Euh, il faut patienter la date des résultats d'admission. Donc, euh, ça commence, ça a commencé hier avec euh, Grenoble. Euh, Aujourd'hui, on attend Montpellier, Lille, puis d'autres, puis tout plein la semaine prochaine. Alors, avec les résultats d'admission, les académies communiqueront certainement les notes, même pour euh, euh, les personnes qui n'ont pas franchi la barre des, des épreuves d'admissibilité. Donc, vous connaîtrez tout à ce moment-là. Euh, alors, pour information, je pense que c'est c'est important hein, euh, de, de le savoir. On a fait des de réaliser des statistiques euh, sur les stagiaires de, de l'an passé. Euh, on sait, d'après les témoignages que nous avons eus, que 30% des personnes qui s'inscrivent pour la première fois chez Fort Prof, euh, ont déjà tenté au moins le concours une fois, soit euh, de manière tout à fait personnelle, en révisant euh, de, de son côté hein, sur des manuels ou peu importe, soit euh, avec un autre institut. Tout ça pour vous dire que euh, réussir le concours du premier coup, ce n'est pas forcément donné à tout le monde euh, et qu'il ne faut euh, ben pas lâcher. Alors. Pas lâcher on commence d'abord euh, je pense que vous avez dû le, le faire aussi de votre côté surtout quand on a tout donné pendant euh, tous ces mois de préparation euh, on commence d'abord par, euh, par prendre du temps pour soi par relâcher la pression euh, il faut euh, digérer la nouvelle effectivement et puis euh, avant de faire le point il y reviendra un peu plus tard c'est vraiment euh, prendre le temps de de souffler, on relâche la pression, on se repose, euh, on fait le bilan hein, comme on dit et puis euh, on, on essaie de d'envisager de, bah, de se projeter sur le concours de l'année suivante, de repartir en forme euh, frais dans son esprit, reposé. Alors aujourd'hui dans ce, dans, dans ce live, on va euh, prendre le temps de, bah, de vous aider, de vous rassurer. Euh, on en a tous besoin, il y a certaines choses qu'on a envie et besoin d'entendre. Euh, on va essayer de valoriser ces acquis parce qu'il y en a surtout quand on a beaucoup donné pendant plusieurs mois et euh, on va commencer aussi par vous dire que dans le cas d'une préparation de plusieurs mois assez intensive, même si ce n'est pas passé cette année, vous avez des acquis. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez appris énormément de choses, vous avez vos fiches de révision, vous avez évolué dans votre euh, état d'esprit et puis dans, dans la posture du professeur des écoles, dans les connaissances à avoir comme concours, ça. connaissances notionnelles tout à fait. Euh, et tout ça, ben, ce n'est pas perdu, c'est des choses qu'on va aller euh, perfectionner, améliorer et valoriser pour l'année prochaine. Vous avez fait le plus gros du travail. Euh, J'ai oublié de dire une petite chose importante, c'est que ce live, bien entendu, sera disponible en replay, euh, sur Facebook ici, sur Instagram également là-haut. Euh, donc, si vous avez un empêchement, si vous devez reprendre le travail ou un petit qui pleure ou quoi que ce soit, pas d'inquiétude, vous, vous pourrez reprendre le fil avec le replay. Peut-être commencer par se présenter et eh oui, c'est vrai, ouais. on s'est présenter. Donc moi, je suis Jade, je suis conseillère en formation chez fort prof voilà, depuis quelques temps. Voilà, et je suis donc Yves, responsable de formation chez fort prof Donc je suis en charge de, de vous accompagner en fait tout au long de l'année. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on va faire le, le point ensemble et on va commencer peut-être bah, dès maintenant. Ouais. Voilà. Euh, donc la première chose à faire en fait, quand, à, la, à la suite du concours déjà, bah, c'est de faire un premier bilan. Mmh. Euh, faire le bilan, c'est important. Euh, c'est important avant okay. de se projeter. Euh, donc, pour faire le bilan, ben, il faut déjà faire le, le point sur le concours, ce qui s'est passé pour vous avant, dans cette mmh. épreuve. Euh, savoir les, les difficultés que vous avez rencontrées ou, euh, ou les, les éléments vraiment positifs que vous avez rencontrés aussi et, et qu'il qu faudra falloir valoriser. Ouais. Donc, tous ces éléments sont importants. Euh, donc, voilà. donc, maintenant, il faut prendre, prendre un peu de recul et, et voir ce qui n'a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. Euh, certains d'entre vous n'ont pas atteint le seuil d'admissibilité hein, lors, lors de, de ces épreuves-là. Euh, certains ont atteint le, le seuil d'admissibilité, mais ont eu une note éliminatoire sur, le, sur ah, euh, ouais. une des épreuves. Ah, Donc ça aussi, c'est un élément qui est important qu'il faut prendre en compte. Hein. Euh, en fait, il y a tout un tas de raisons qui sont, qui sont liées à, à, au concours et aux résultats. Donc il faut vraiment les, les prendre en compte pour, pour analyser et, et pour trouver vraiment les, les difficultés rencontrées pour, pour les solutionner tout simplement pour, pour l'année prochaine. Ouais. Euh, ben déjà, un élément factuel, c'est évidemment vos notes. Donc, comme disais-je tout à l'heure, certaines, certaines personnes ont déjà reçu leurs leur notes, d'autres ne les ont pas encore reçues. Enfin, peu importe, vous aurez, vous aurez forcément les, les notes à disposition. Mmh. Et euh, c'est euh, un premier point essentiel, euh, factuel pour faire le point pour voir si, euh, effectivement, vous avez euh, besoin d'une formation peut-être plus intensive, hein, si jamais vous, avez, vous êtes un peu loin sur, sur les notes, ou, euh, ou si vous avez vraiment besoin d'une formation euh, un, petit peu, euh, un petit peu moins dense, mais euh, qui permettra quand même de, de vous tenir à niveau, de vous remettre à niveau et mmh. de combler euh, les connaissances qui vous manquent. Euh, il est important aussi de faire le point sur tous les problèmes que vous avez pu rencontrer. Ouais. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le, le savoir. Euh, Est-ce que ça a été un souci de, de gestion du temps on sait que cette épreuve en trois heures, ben forcément c'est une épreuve qui était, euh, que certains ont trouvé assez longue et, euh, et parfois c'est à dire des n'ont pas pu aller jusqu'au bout, donc mmh. c'est un élément important hein, de, euh, du, du bilan. Euh, après ça peut être un problème de, de connaissance notionnelle, vous avez vu que sur, un, sur une matière en particulier vous, aviez, vous étiez un petit, peu, un petit peu trop juste, mmh. ça c'est important aussi à prendre en compte. Ça peut être du stress, euh, c'est vrai que le, le stress est, est moteur mais il aussi peut, peut devenir bloquant hein, pour, pour certains. Donc euh, ça aussi il faut, faut en tenir compte et après il y a des problèmes annexes, je sais que j'ai un stagiaire qui lui a eu un accident de voiture juste avant de rentrer au, au, au concours et donc ça l'a fortement perturbé psychologiquement dans, dans son épreuve et après vous avez aussi d'autres problèmes personnels évidemment que vous pouvez, que vous pouvez envisager. Donc l'élément important déjà c'est de, bah, de demander vos copies, voilà ça c'est le premier point ouais. essentiel. Alors là, les demandes se font euh, directement au, au rectorat. Donc euh, parfois c'est au mois de septembre qu'elles ouais. sont demandés, Donc vous verrez, suivant les académies, hein, mm. suivant les académies, ce n'est pas la même date. Donc, euh, donc pensez à les demander, ça c'est important. Et comme ça, vous pourrez faire un petit peu un élément de, de comparaison par rapport à, à nos corrigés par exemple mm. FortProf hein, que nous proposons sur notre site de, de FortProf.fr. Tout à fait. Et euh, qui vous permettront de, de voir là où là, là où ça a pêché euh, de manière euh, calme et, et, euh, et responsable. Voilà. Mm. Euh, un autre élément important, c'est les rapports de jury. Euh, donc Cette année, ouais. c'était la première année de, de ce concours. Euh, donc les, éléments, les, les rapports de jury sont un élément essentiel déjà pour, pour voir ce qui était attendu et euh, en particulier les, les erreurs répétées qui vont être relevées par le jury. Mmh. Ça, c'est des, des points de contrôle, des points de vigilance qu'il va, qu va falloir travailler effectivement cette, cette année. Voilà. Donc l'objectif, comme le disait Jade tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de réexploiter à nouveau toutes vos connaissances vous les avez, vous les avez en vous parce que vous avez travaillé toute l'année, donc mmh. vous les maîtrisez, donc il va falloir retravailler euh, ces connaissances et puis évidemment un petit peu les, les enrichir, donc, ouais. ça va être vraiment le, le projet et l'objectif pour cette nouvelle année afin de, de passer, de, de réussir le, le concours. Mmh. Et bien à ce sujet bah, nous avons euh, bah, créé déjà une, bah, une nouvelle préparation et, euh, que nous souhaitons vous présenter mmh. et euh, je vais laisser d'ailleurs Jade vous, vous présenter cette nouvelle formule. Mmh. On, on se rend compte effectivement euh, qu'il euh, qu y a des stagiaires qui ont été comme on le disait extrêmement assidus dans leur préparation que ce soit seul ou avec un, un institut et euh, qui pensent vraiment avoir tout donné pendant plusieurs mois et euh, on est un peu fatigué d'avoir autant travaillé surtout qu'on a accumulé beaucoup de connaissances la méthodologie puis nous a manqué pas grand chose pour passer le le, le seuil cette année et euh, là ce qu'on souhaite pour l'année prochaine c'est vraiment euh, ben, l'amélioration le perfectionnement c'est voilà dans ma copie qu'est ce qui m'a manqué est ce que c'est de la gestion du temps est ce que c'est euh, une petite manque un manque de petite de connaissances et ça m'a fait perdre ben, 0,5 par ci 0,5 par là et, et du coup j'ai pas passé le seuil est ce que c'est euh, un souci peu importe autre mais vraiment il a manqué un pas grand chose pour pour ne pas être admissible cette année et là on va aller essayer de s'améliorer réellement euh, quand on est dans cette situation là la première chose excusez-moi c'est vraiment de continuer à s'entraîner sur des sujets type concours euh, ou de commencer à s'entraîner sur des sujets type concours c'est que ça va être vraiment la base de ce perfectionnement on va travailler la gestion du temps on va travailler sa méthode on va travailler euh, le, le, le côté manuscrit de la copie et puis on va se perfectionner parce que nos sujets sont pensés de manière à, à travailler ce qui est le plus important plus redondant au concours donc forcément vous allez enrichir vos connaissances vos connaissances actuelles alors dans cette formule créée vraiment pour, pour, pour vous qui est la formule nouveau départ euh, elle, elle cherche vraiment à cadrer votre travail d'une manière un petit peu plus légère que ce que vous avez connu l'an passé. Cette formule nouvelle, Nouveau Départ, elle commencera dès votre inscription. Dès votre inscription, on vous, déjà, on vous offre la remise à niveau en français et en mathématiques. Puisque pour aller dans le sens de l'amélioration et du perfectionnement de ses connaissances, de l'enrichissement, il faut eh ben, reprendre ses fiches de révision et les compléter avec la remise à niveau en français et en mathématiques. C'est vraiment ces remise à niveau en e-learning, hein, sur notre plateforme e-learning, vous aurez tout le programme du collège, tout ce qui est attendu au concours en termes de notions. Euh, vu que c'est en e-learning, e c'est consultable tout le temps, 24 heures sur 24, 7 mmh. jours sur 7, mmh. vous organisez votre temps de travail comme vous le souhaitez. Dans, cette, dans ce module-là, vous retrouverez de nombreux cours. Euh, Tapuscrit, effectivement, hein, réalisé en interne chez Fort-Prof. Vous aurez bien entendu décorigé, vous aurez décorigé de chacun de ces, de, de ces exercices deux fois corrigé deux non corrigé, oui. donc vous aurez des exercices et leur corriger euh, donc vous aurez l'exercice à l'écran vous cliquerez la réponse apparaîtra juste, juste en dessous sur les disciplines bien entendu de français et de mathématiques toujours euh, ce qui est important aussi c'est qu'à la fin de chaque chapitre vous aurez des fiches synthétiques imprimables donc vous complétez vos petites fiches de révision vous imprimez celles que nous vous proposons et vous mettez en commun et vous terminez de, de, de, de compléter on a enrichi également nos remises à niveau avec des modules euh, développés vraiment euh, suite à la réforme, comme mmh. sur le tableur par exemple euh, Excel pour les mathématiques. C'est une, une, une nouveauté Donc bien entendu, vous le retrouverez. On est ultra attentif à ce qui est euh, demandé au concours. On veut vraiment faire en sorte que, ben, que vous ayez tout, que vous ayez matière à, à, à, à partager toutes les, connaissances, toutes les connaissances acquises. Pour info, il y aura 39 modules de français 27 modules de mathématiques sans compter les nombreuses pages d'exercice donc vraiment on fait le tour euh, de tout ce qui est euh, au programme du concours en parallèle dès votre inscription également vous aurez la remise à niveau dans le cadre de l'épreuve écrite d'application euh, cette fameuse troisième épreuve écrite on alors pour rappel, chez Fort Prof, on a fait le choix depuis l'année dernière et on le maintient parce qu'on a eu écho de comment ça s'est passé cette année et on sait que c'est la bonne décision et la bonne stratégie. On vous demande de vous positionner sur un domaine. Donc, pour rappel, vous avez sciences et technologies. Bon, de toute façon, vous le savez, vous avez passé le concours cette année. Histoire, géo, EMC et le domaine des arts. Vous en choisissez un de ces domaines et on vous ouvre la remise à niveau dans ce domaine-là. Le correcteur. Au moment des épreuves du concours il va partir du principe que le domaine il est de votre responsabilité c'est vous qui l'avez choisi donc vous êtes attendu sur un certain niveau de connaissance disciplinaire vous devez partager des savoirs même si des documents vous sont fournis il va falloir les enrichir et faire plus que le voisin on est dans un concours pour rappel donc cette remise à niveau là et ce choix spécifique de domaine il est essentiel si vous travaillez tout vous n'arriverez à, à, à un niveau de connaissance attendu nulle part il y a beaucoup trop d'informations à maîtriser euh, donc vraiment concentrez vous sur un domaine et misez tout sur celui ci donc vous allez travailler en histoire-géo bah, une remise à niveau en histoire en géographie et en EMC pareil pour sciences et pareil dans le domaine des arts vous aurez aussi dès votre inscription euh, des cours euh, vidéo, notionnels et didactiques. Ces cours enregistrés par des professeurs spécialistes euh, en français et en mathématiques, euh, des cours de didactique en français et en mathématiques, quand on n'a jamais enseigné, bah, c'est difficile d'avoir un petit peu le bagage euh, attendu et au concours et dans le métier. Donc là, ils sont, ils sont, ces cours sont, sont vraiment les avoir regardé vraiment très bien fait, c'est qu'on va vous dire mais comment enseigner, qu'est-ce qui est attendu en français et en mathématiques en fonction de certaines thématiques. Donc, ça vous permet de vous projeter dans le métier et pour rappel, dans l'épreuve, euh, leçon de français et de mathématiques. Ensuite, vous aurez quelques tout plein de modules en fait, euh, vraiment sur la partie métier professeur des écoles, euh, l'enseignement, les démarches pédagogiques. En gros, on veut vous donner le bagage nécessaire et professionnalisant qui vous manque peut-être, vu que beaucoup de, de, de, de candidats au concours sont en reconversion professionnelle, il faut avoir et travailler ce bagage-là. Donc, dans, dans tout ce, ce groupement de modules, vous en aurez sur la psychologie de l'enfant, sur les méthodes et les démarches pédagogiques, sur le métier de professeur des écoles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous y retrouverez Vous aurez des cours e-learning pour connaître les concepts de la psychologie de l'enfant. C'est juste primordial. Un enfant, il est capable de faire quoi Comment est-ce qu'il fonctionne Vous aurez aussi euh, matière à comprendre les notions scientifiques qui étayent vraiment les approches pédagogiques contemporaines. Donc, ça va vous aider euh, à comprendre un petit peu les mécanismes, mais aussi, ça va orienter euh, votre gestion des situations d'enseignement et de vie scolaire. Ah, là, ça me fait tilt, on revient un petit peu dans la CSE. CSE, on a deux mises en situation, une liée à la vie scolaire, l'autre liée à l'enseignement. Tout est imbriqué dans les modules qu'on vous proposera. Vous aurez également un module enregistré, un cours enregistré pour vous familiariser euh, à votre futur métier de professeur des écoles. Ça vous permettra de faire du lien aussi avec les situations d'enseignement. Tout s'imbriquera, ça deviendra plus, plus clair pour vous. Euh, vous vous acculturerez au cadre et aux enjeux du métier de professeur des écoles, aux aspects institutionnels également, ce qui est absolument euh, euh, nécessaire, notamment pour, euh, pour, pour l'oral de CSE et un peu partout. Ouais. Euh, la connaissance professionnelle, bien entendu, des métiers, les aspects pratiques, etc. Pour vous citer quelques thématiques dans ce, dans ce cours-là, sur le métier de professeur des écoles, vous travaillerez les approches, euh, les méthodes et les démarches d'enseignement. Vous travaillerez les situations d'apprentissage. On va revenir, bien entendu, sur les séquences, sur les séances, sur les programmations, euh, sur les, la compétence et la performance comment on évalue une compétence, quels sont les critères et les indicateurs d'évaluation. Euh, on va revenir sur les progressions, sur les objectifs. Ah, là ça me fait tilt, on bosse un petit peu les programmes. Donc vraiment, tout ça, ce, ce, ce, ce contenu que vous retrouverez sur la plateforme E-learning, c'est pour compléter et enrichir vos connaissances actuelles. Et ça vous servira dès votre inscription avant de commencer à, à, à travailler vos premiers sujets qui seront dispo à la rentrée. Et après, à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer Et oui. Alors, ce qu'il faut retenir à la rentrée, c'est que vous aurez donc euh, 14 entraînements tout au long de l'année, euh, de type concours, hein, pour, euh, bah, pour, vous, pour travailler, pour travailler vos, euh, toutes les matières, que ce soit mathématiques, français, connaissances éducatives ou EPS. Euh, vous aurez donc les sujets à travailler, vous aurez aussi des ressources hein, disponibles pour vous aider euh, à les travailler. Il faut savoir que nos professeurs ont été choisis spécialement pour cette, pour cette formule, pour ce, mmh. cette formule nouveau départ. Donc, ce sont des, des, des professeurs évidemment spécialisés et euh, qui vous connaîtront. Ils vous connaîtront parce qu'en fait, euh, on va vous transmettre, dès votre inscription, une fiche d'autopositionnement sur laquelle vous allez pouvoir euh, bah, noter euh, vos, vos difficultés, par exemple, vous dans, dans certaines matières, sur certains points euh, mmh. et euh, les, les endroits sur lesquels vous êtes, vous êtes plus à l'aise. Donc, tous ces éléments-là seront à la disposition de vos professeurs. Donc, vos professeurs, eux, vont vous, vous connaître. Et en plus, ils vont vous connaître au fur et à mesure des devoirs, oui. bien entendu, parce que vous avez le même professeur qui va vous corriger dans une même matière. Oui. Donc ça, c'est important. Euh, et il faut savoir que le professeur sera disponible aussi euh, par téléphone et par mail. Donc euh, vous avez, vous aurez le, le sujet, vous aurez le, le corrigé du professeur, vous aurez euh, un corrigé aussi euh, individuel. Et, euh, et donc, vous pourrez aussi le joindre voilà, par téléphone ou par mail si jamais vous rencontrez une difficulté ou vous ne comprenez pas, par exemple, un élément de, de correction. Vous aurez aussi des éléments, vous aurez aussi un forum pour, pour vous accompagner. Donc le forum, c'est un forum collaboratif que vous, vous aurez accès donc avec les stagiaires et vous aurez aussi un, un forum dédié là plus précisément à la discipline, forum disciplinaire. Euh, donc, tous ces éléments-là sont, sont essentiels hein, pour votre préparation. Mmh. Il faut savoir que vous êtes suivi, vous êtes accompagné hein, tout au long de l'année. Euh, donc, c'est une formation, effectivement, à, à distance, mais vous restez quand même euh, en contact quotidien, euh, en contact avec votre professeur. Donc, grâce à, aux sujets d'ailleurs qui, qui ont été développés cette année, euh, les sujets, ont, les nouveaux sujets en fait, ont été construits grâce à la connaissance de ces nouveaux sujets. Donc, nous, nous adaptons. Mmh. Euh, donc nous avons une équipe de, de concepteurs qui travaillent les sujets. Vous n'allez pas travailler sur des sur des sujets d'analyse, hein. Donc, nous travaillons sur des sujets que nous concevons avec les, euh, avec le recul de cette première année de, mmh. de concours. Bien sûr. Alors, au niveau des épreuves écrites et orales, donc, vous aurez donc une correction personnalisée, euh, écrite et orale. Donc La correction personnalisée se fera sur toutes les matières. Donc Vous aurez deux sujets en mathématiques notionnelles, deux sujets en français notionnel, deux sujets en leçon de français, deux en leçon de mathématiques. Et vous aurez aussi deux sujets en EPS, deux en CSE, et, et vous aurez euh, deux épreuves écrites pour le, pour le domaine d'application. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, eh c'est des éléments qui vont vous, vous préparer petit à petit à, à re-rentrer dans, dans le concours et, et à finaliser tout ce qui, ce qui a pu vous manquer encore euh, cette année. Ouais. Euh, pour les preuves d'application, nous vous mettrons à disposition un nouveau planning qui, euh, qui vous donnera donc des, des temps de formation. Le, le but c'est vous dire comment le faire et quand le faire pour vous, ne jamais vous laisser tout la face à, à votre formation. Mmh. Euh, donc, vous allez pouvoir travailler euh, l'épreuve d'application euh, euh, au niveau donc, pédagogique bien sûr, euh, au niveau didactique et avec des transpositions euh, concrètes, hein, sur le euh, des transpositions concrètes didactiques. Donc, tous ces éléments sont importants. Vous allez, comme, comme déjà déjà tout à l'heure, vous allez travailler des, vous allez travailler l'analyse des documents, vous allez travailler la, la conception, comment concevoir une séquence ou une séance, et vous allez, vous avez aussi donc des, des éléments transversaux sur la, la psychologie de l'enfant. Mm. Voilà, le, le tarif de la formation c'est de 1030 euros au niveau de, de la formation, donc au nouveau départ, et il faut savoir que cette formation est payable en plusieurs fois si vous, si vous le souhaitez. Mm. Je peux t'interrompre avant Oui, de bien sûr. On a une question sur les oraux. Euh, comme il vient de le dire, vous aurez deux devoirs dans toutes les disciplines du concours. Quand on est sur un devoir écrit, vous travaillerez, vous rendrez un devoir manuscrit. Quand on sera sur un devoir oral, vous rendrez un enregistrement vocal. Le professeur vous écoutera. Je fais ça comme si c'était au téléphone, non. mais ça se passera depuis, depuis l'extranet. Mais le professeur, vraiment, écoutera votre enregistrement, qui respectera euh, le temps imparti au concours euh, et qui vous fera un retour vocal à son tour. Et vous enverra, bien entendu, une proposition de corriger. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne vous serez que dans l'entraînement, que dans le perfectionnement. D'où le fait euh, de travailler que sur des sujets de type concours. Le devoir de français... Euh, vous vous poserez, vous tenterez de le faire en 3 heures. Le but, c'est ça en fait. C'est vraiment à réapprendre à gérer votre temps, découvrir des nouvelles notions éventuellement, perfectionner celles que vous avez. Et pour les oraux, c'est exactement pareil. Euh, vous pouvez vous challenger et vous dire qu'en CSE, il ben, n'y a pas de temps de préparation, vous vous lancez. Après, ça reste dans le cadre d'une préparation. Si vous sentez que vous manquez de connaissances, bien entendu, allez réviser. Il faut rendre un devoir euh, construit à votre professeur pour avoir le maximum de retours qui vous aideront. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le challenge, il sera là toute l'année. On ne sera vraiment que de dans de l'entraînement. C'est vraiment 14 entraînements de type concours que vous allez faire. Donc, euh, c'est là-dessus que c'est vraiment important. Mmh. C'est le point essentiel pour, pour vous. Hein, c'est ce qui vous a peut-être un petit peu manqué d'entraînement de, sur l'année la, sur précédente. Ouais. Donc, là, vous allez avoir vraiment de l'entraînement tout au long de l'année. Et ça, c'est important. Mmh. En tête maintenant, conclure. Mmh. Oui. Pour conclure, euh, bah déjà, pour conclure, prenez le temps de la réflexion. Euh, C'est important, vous savez que euh, vous avez besoin quand même de, de faire un petit peu le, un retour hein, sur, sur cette année passée, de, mmh. de faire le point, de faire le bilan comme on en a dit tout à l'heure. Donc prenez le, le temps, mais, euh, mais l'année passe très vite, donc, donc surtout euh, dès que vous vous sentez prêt, ben, écoutez, euh, il, faut il, il faut y aller, il faut y aller, il faut, il faut retenter l'aventure absolument, il faut, faut, faut se lancer. Voilà. Euh, conservez aussi tous vos sujets, tous vos corrigés de l'année passée. Ouais. Parce que ces éléments-là, eh vous pourrez très bien les réutiliser. Le, le concours n'a pas changé, le programme reste identique à quelques, à quelques notions prises en, en mathématiques, mais le, le programme reste identique. Donc, conservez ces éléments-là, ils vous serviront encore d'entraînement supplémentaire pour, pour cette nouvelle année. Mm. Et je vais te finir par, par une citation, une citation de, de Dennis Westlake, un, écriveur, un écrivain américain, donc, euh, qui disait « Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire. » qui te prépare pour ton prochain succès. Voilà. mais Ça, je pense que c'est important à retenir. C'est plutôt et, bien et, trouvé. Et, et c'est votre, votre avenir donc, pour, pour cette nouvelle année. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter. Hein. Ouais. Merci à vous d'avoir été présent ouais, euh, aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Et euh, si vous avez des questions complémentaires, ben, voilà. donc, nous, nous sommes disponibles pour, pour vous aider. Tout à fait. Voilà. Et encore une fois, ce live sera disponible en replay tout de suite. Voilà. Merci à vous. Merci. À au très, très au bientôt. Au revoir.